Bonjour, pour le défi 2A, nous allons faire un carré de 40 cm de côté. Donc, j'utilise d'abord un bloc de départ. Ensuite, je vais demander à Timio d'avancer de 40 cm. Ensuite, je vais demander à Timio de tourner, ça pourrait être à gauche ou à droite, de 90 degrés. Puis ensuite, je vais demander à Timio de refaire cette opération plusieurs fois dans le but d'obtenir un carré. Donc, je vais dupliquer avance de 40 cm, je duplique, tourne à droite de 40 cm dans le but d'obtenir un carré, donc de faire faire à Timio quatre côtés, donc quatre fois cette opération. Par contre, on se rappelle qu'il faut bien calibrer notre robot pour avoir vraiment des distances de 40 cm. Donc, je déplace une partie de mon programme. Je calibre les moteurs. Mon robot a besoin d'une calibration avec un facteur de 60. Donc, je place mon robot. Je télécharge mon programme et je fais la compilation pour l'envoyer dans Timio. Timio devrait maintenant faire un carré de 40 cm.